Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'importance des tests statistiques, de pourquoi est-ce que, en final, on en a besoin pour venir étayer nos propos. Très souvent, vous pouvez entendre des choses comme euh, « les garçons sont plus grands que les filles euh, », preuve, ils font 2 cm de plus en moyenne. Sauf que quand on a ce type de propos, il faut vous poser la question euh, Comment est-ce qu'ils ont calculé ces 2 cm et Est-ce que ces 2 cm sont vraiment ce qu'on appelle statistiquement significatifs La réponse est non. Ce type de propos est absolument à éviter. Euh, exemple. Là, je vous montre un graphique, une représentation graphique de la taille de garçons et de filles, euh, où on voit la moyenne hein, qui est représentée par la barre et un écart. Ok, et là vous dites, ah voyez, ouais, on voit bien que les garçons sont plus, plus grands que les filles sur ce graphique, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Oui, mais maintenant, imaginons que la différence soit un peu plus petite et on voit que ça se rapproche sur ce graphique-là entre garçons et filles. Et là, l'opposant dit, bah non, regarde, c'est à peine sensible. Évidemment, ça ne peut pas être exactement la même chose, mais cette différence, pour moi, elle n'est pas significative. Eh bien, il y a un moment où euh, on ne peut pas arbitrairement euh, décider euh, que l'un a raison ou l'autre euh, n'a pas. Il faut se retrouver une méthode pour sortir de l'arbitraire, pour pouvoir euh, dire qu'il euh, y a une différence statistiquement significative entre les deux. Et c'est là que les tests statistiques interviennent. En l'occurrence, pour ce type de comparaison, où on a deux groupes et une, une variable continue, hein, la taille c'est une variable continue parce qu'on ne peut pas, n'importe quelle taille entre 0 et 2,50 m, eh et bien euh, c'est le test de student et on applique ce test euh, à partir des données, on lui, nous, on lui donne à manger entre guillemets les données, notre table de données et si jamais on a ce qu'on appelle la p-value qui est un indicateur qui permet de voir si le test, euh, si la différence est significative ou pas, si cette p-value est inférieure à 0,05 et eh bien là on dit oui en effet il y a une différence qui est statistiquement significative entre la taille des garçons et la taille des filles. Donc, Je ne vais pas expliquer pourquoi ce choix de 0,05, c'est un débat qui est peut-être un peu long pour, pour, pour ce cours en ligne, mais sachez qu'il y a ce, ce, cet, cet arbitraire hein, qui est parfois un peu, euh, un peu discuté hein, dans la littérature, Parfois, on préfère un 0,01. L'idée, c'est que plus on a une p-value associée à un test qui est basse, plus la différence est nette et précise. Alors, quand on veut faire une affirmation un peu plus, euh, un peu plus grande, enfin, un peu plus rigoureuse, on dirait quelque chose de l'ordre de les garçons sont plus grands que les filles en France. La preuve, ils font 2 cm de plus en moyenne. Et on pourrait dire entre parenthèses, test de student, p-value égale 0,001. Ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est à peu près l'esprit. Et surtout, dans ce type d'affirmation, on sous-entend qu'on a fait un échantillonnage en France, donc il y a eu une expérience, euh, enfin une expérience, une campagne de mesure qui a été faite, une, un choix dans les, les, éléments de, dans les techniques d'échantillonnage, et qu'on a appliqué les tests nécessaires. Voilà. Ça, c'est ce type d'argumentaire qu'on aimerait voir plus souvent euh, quand on a euh, des discussions autour de chiffres. Donc ça, oui on peut considérer comme acceptable, comme euh, pour étayer un propos.